Salut les astros, aujourd'hui un phare sur la Lune. Alors, où que vous soyez d'abord dans l'univers, j'espère que vous vous portez bien. Nous allons une fois de plus nous balader ce soir eh bien, sur la Lune. Mais je vois quelque chose qui brille là-bas. Là. Ah ouais, dis donc. Oh, ça brille fort. Hein. Et si on allait voir. Alors, justement, où allons-nous vers le phare de la Lune Alors C'est en 1645 que Johannes Evelius, alors voilà le monsieur, euh, observe avec force de détail cette région lunaire pour la première fois, on va dire. Comme à son habitude, Johannes Evelius lui donne un, un nom issu des grandes formations géologiques hein, de la Terre. Ce sera donc mons porphyrite. Sur Terre, mons porphyrite est connu depuis l'Antiquité eh pour ses carrières de porphyre situées en plein désert oriental de l'Égypte. Voici la carte. La porphyte, eh c'est le nom générique donné aux roches magmatiques qui présentent de grandes inclusions de cristaux de feldspat. Cette roche, généralement, Brune, rougeâtre, a la particularité de briller intensément sous les rayons du soleil. Les Égyptiens, les Grecs, les Romains la considéraient comme une roche de prestige. Voici des images de vasques, de sculptures, des colonnes, des sarcophages. Mais revenons-en à la Lune. Aujourd'hui, Mons est connu sous le nom de Plateau d'Aristarque. Il se situe au cœur de l'océan des tempêtes, proche du Limbe Nord-Ouest nord, nord de la Lune. Pour la petite histoire, Aristarque de Samos était un astronome de l'Antiquité qui fut l'un des premiers à modéliser un système solaire de type héliocentrique. Alors, Pour observer confortablement cette région lunaire, attendez 4 jours après le premier quartier, c'est-à-dire à peu près le 12e jour euh, lunaire, euh, ou quatre jours après le dernier quartier, c'est-à-dire le 26e jour de lunaison. Voici les photos des phases. Le plateau d'Aristarque est une formation à peu près, on va dire carré, de 200 km de côté, résultat de diverses éruptions pyroclastiques, autrement dit, c'est un plateau de lave solidifié. Ce plateau s'élève par endroits jusqu'à 2000 mètres de hauteur. Ce qui peut surprendre eh bien, au premier regard dans l'oculaire, c'est sa couleur. Dans cet univers lunaire noir, gris et blanc, ce plateau apparaît tantôt jaunâtre, tantôt brunâtre et certains observateurs disent même légèrement verdâtre. Alors vous, de quelle couleur le voyez-vous Qu'allons-nous observer sur ce plateau d'Aristarque Eh bien ce plateau recèle deux magnifiques cratères d'âge complètement différents. Le plus beau d'entre eux, le plus jeune aussi, eh bien c'est sans conteste Aristarque. Ce cratère mesure 40 km de diamètre. Vous allez me dire, c'est pas grand chose. Oui, mais c'est le point le plus lumineux de la Lune. Son éclat en fait le plus brillant de tous les cratères lunaires. A tel point que les sélénographes du 19e siècle eh l'utilisaient pour définir leur échelle de luminosité lunaire. Une échelle allant de 0 à 10 donc du noir total au blanc le plus brillant, et le pic central d'Aristarque récolte sans conteste la note de 10 sur 10. Il est aussi connu comme le phare de la Lune. Il va sans dire qu'Aristarque, malgré ses 40 petits diam... kilomètres de diamètre, est visible par tous les types d'instruments. L'œil, des jumelles, une lunette, un télescope de toute taille. Dans une lunette de 50 à 70 mm, eh bien, on va, vous allez voir un cirque bien formé, bien rond, extrêmement lumineux, avec un pic central étincelant. Avec un faible grossissement, le plateau d'Aristarque est visible dans sa totalité. Profitez-en d'ailleurs pour noter sa couleur à ce moment-là. Avec un instrument un peu plus puissant, un grossissement de l'ordre de 100 fois et plus, on découvre les contreforts intérieurs en gradin et très bien dessinés d'Aristarque, Puis le mur extérieur, qui lui est couvert de traînées radiales, Allant jusqu'à Kepler hein, et Copernic. Ces traînées claires sont l'œuvre eh des matériaux sous-jacents projetés lors de l'impact du météore qui creusa Aristarque il y a près de 450 millions d'années. Le rapport H sur L, hauteur sur largeur, du cratère est de 0,075. Sachant que le cratère fait 40 km de diamètre, un astronaute qui partirait du fond du cratère jusqu'au sommet du rempart aura donc à faire un trek d'environ 40 000 x 0,75, enfin 0,75 ça fait 3 000 mètres de dénivelé pour en sortir. Alors on ne l'embine pas, on s'accroche et on grimpe pour parvenir au cratère suivant. Le deuxième cratère d'importance sur le plateau d'Aristarque, eh c'est Hérodote. Il se situe à l'ouest d'Aristarque et il est beaucoup, beaucoup plus vieux, beaucoup plus vieux. Si Aristarque est un jeune adolescent de 450 millions d'années, Hérodote est un vénérable vieillard de 3,8 milliards d'années. Il mesure, lui, 35 km de diamètre. C'est une formation circulaire dont le versant sud et est sont très escarpés. Ces murailles sont néanmoins très peu élevées et le fond du cratère est plat, rempli de lave, une lave sombre et il n'y a pas de pic central. Le dénivelé total d'Hérodote ne dépasse pas 1440 mètres. Enfin, situé proche du limbe, l'observation d'Hérodote est assez délicate. Les petits instruments ne lui rendent pas vraiment l'honneur qu'il devrait recevoir. Les heureux possesseurs d'un télescope à partir de 150, 200 mm ou plus pourront observer eh bien, un cratère bol de 4 km à peine, Hérodote N, sur le rempart nord-ouest d'Hérodote. Mais ce qu'il y a de plus intéressant dans Hérodote, c'est qu'il est le point de départ de la vallée de Schroeter. En réalité, cette vallée lunaire prend naissance dans un petit cratère irrégulier au nord, entre Hérodote et Aristarque, que l'on appelle la tête du cobra. En effet, on assimile cette vallée à un cobra ondulant. Hein, voyez vous-même eh sur cette photographie des archives de la NASA. La vallée est accessible aux petits instruments comme une lunette de 60-70 mm par exemple. Pour peu que l'éclairage, bien sûr, soit favorable, c'est-à-dire très rasant, bien sûr. En observant la tête du cobra avec un puissant instrument, disons un 200-300 mm, eh bien, avec un grossissement de 150 fois à peu près, on peut distinguer sous la tête du cobra un dôme volcanique. Ce dôme volcanique fut à l'origine de la coulée de lave qui sculpta la vallée de Schroeter. J'avoue qu'il faut être très patient pour voir ce dôme et que les conditions d'éclairage et le signe du ciel du jour eh bien, va jouer beaucoup, hein, beaucoup, beaucoup pour l'apercevoir. Euh, ne soyez donc pas déçus si vous ne l'apercevez pas au premier, euh, à la première observation. Alors comment euh, s'est formée cette vallée Le phénomène est assez simple à comprendre. Sur Terre, une rivière d'eau creuse son lit et une fois asséché, il ne reste plus que le lit et toute la vallée d'érosion. Et bien sur la Lune, le phénomène est un tout petit peu différent. Tout d'abord, la rivière, et bien, c'est une rivière de lave. Et ça, ça change absolument tout. Très actif, très fluide, la lave a creusé dans le plateau d'Aristarque profondément cette vallée. Après une courte éternité, le flux de magma, de lave, a lentement commencé à se tarir, mais la lave, elle, continue à couler en direction de l'océan des tempêtes. De ce fait, la surface d'écoulement de la lave commence à se solidifier et à former une croûte, une sorte de toit, hein, au-dessus de la rivière de lave qui, elle, continue à couler. Après une seconde petite éternité, lorsque la lave, intérieur ne coule absolument plus dans le tunnel, hein, ce tunnel de lave, euh, celui-ci eh s'effondre à l'occasion d'un séisme lunaire par exemple, hein, ou une contrainte géologique quelconque. Le tunnel se métamorphose alors en une superbe vallée sinueuse qui est l'ancien lit de fleuve de lave qui a coulé dans l'océan des tempêtes. Et donc sa forme particulière eh bien, nous font penser euh, à un cobra, hein, puisque c'est euh, effectivement assez étonnant. Euh, voilà, euh, vous en savez maintenant un peu plus donc, sur la formation des vallées par tunnel de lave. Alors ce type de formation existe également sur Terre, sur les flancs par exemple des volcans euh, d'Hawaï, euh, mais aussi sur d'autres euh, planètes du système solaire comme Mars euh, notamment. Alors, pour rappel, vous trouverez dans euh, un épisode consacré à la vallée alpine une explication sur la formation des vallées lunaires de type effondrement, hein, qu'on appelle également euh, des graven. Voilà. Euh, pour terminer, nous allons conclure par euh, ben, quelques chiffres. Euh, la vallée de Schröter fait environ entre 5 et 10 km de large. À l'ondule... Sur près de 160 km de long et ses parois eh s'élèvent jusqu'à 1000 mètres parfois. 1000 mètres de hauteur, bien sûr. Il y a tant à dire sur cette région qu'une seule chronique de Moon Explorer ne suffirait pas. Nous n'avons pas parlé eh bien, du mur de Toscalini. Euh, des monts agricoles, euh, du dôme Hérodote-Oméga et des magnifiques cratères en périphérie du plateau comme par exemple euh, Vesala ou Prinz et le couple Krieger van Bresbock. Je vous laisse découvrir eh bien, ces merveilles par vous-même à l'oculaire. C'est un véritable régal pour les yeux. Alors mesdames, messieurs, à vos planches à dessin, braquer vos astrocaméras ou tout simplement admirer la Lune, et eh bien tout simplement dans le silence de la nuit. Avant de nous dire à une prochaine fois, je souhaite vous rappeler que le cratère Aristarque est également numéro 1 dans la liste des cratères à surveiller visuellement. Si je vous dis phénomène lunaire transitoire ou PLT, est-ce que ça vous parle Est-ce que ça vous dit quelque chose Pour ceux qui souhaitent en savoir un peu plus sur les phénomènes transitoires lunaires, je vous invite à me retrouver eh bien sans plus tarder dans cette vidéo. Voilà qui est maintenant l'heure de nous quitter. Où vous soyez dans l'univers, portez-vous bien. Moi, je vous dis à très bientôt. Et puis, je vous laisse un petit sondage. Hein voilà. Allez, ciao, bye